If you ever go to a flea market, you might say, it's the crockery which interests me. C'est la vaisselle qui m'intéresse. But it's too expensive, c'est trop cher. The salesman, the vendeur, may ask, do you want to buy? Est-ce que vous voulez acheter? Don't you want to sell, you might reply. Vous ne voulez pas vendre? Oh, I want to sell, he'll say. Je veux vendre. It's a bargain, you could say. C'est bon marché. A suitcase can be empty or full, vide ou plein. And a garbage can is une poubelle. A bottle is une bouteille. Où est le vendeur? Il n'y a pas de vendeur? Où est, le, où est le vendeur? J'ai quelque chose à lui vendre. Ah, madame, vous voulez acheter? Oui, c'est la vaisselle qui m'intéresse. Euh, je ne veux pas vous vendre la vaisselle, mais je peux vous vendre... C'est combien pour la vaisselle? Euh, 25 dollars. C'est trop cher. Je ne vais pas payer 25 dollars pour ça. Euh, vous aimez les bateaux? Non, non, c'est la vaisselle qui m'intéresse, pas les bateaux. Alors, je peux vous donner... Dollars pour la vaisselle. Pas plus! Vous êtes sûr que vous n'aimez pas les bateaux? Bon, vous ne voulez pas vendre la vaisselle? Je ne veux pas acheter la vaisselle. Aimez-vous les bouteilles? Mais elle est vide. Je ne veux pas acheter une bouteille vide. Mais non. Mais... Oh, la valise est jolie. Et c'est combien pour la valise? 30 dollars! Oh, ce n'est pas cher, ça. C'est bon marché. Mmh, très bon marché. Oh, pauvre madame, regardez. Oui? Elle est vide. Bien sûr qu'elle est vide. Oh. J'ai une idée. La poubelle est pleine. Vous voulez acheter la poubelle? Hein? Ça, c'est plein. Non, non, c'est la valise que je veux acheter, pas la poubelle. Oh, J'ai une autre idée. Maintenant, maintenant, votre valise est pleine. C'est la vaisselle qui m'intéresse. It's the crockery which interests me. C'est trop cher. It's too expensive. Je veux vendre. I want to sell. C'est bon marché. It's a bargain. It's dirty. C'est sale. You should put the garbage in the garbage can. Il faut mettre les ordures dans la poubelle. You should also put little bits of paper les petits morceaux de papier dans la poubelle. Both the records and the books. Et les disques et les livres. You told me, vous m'avez dit. Oh, vous êtes fou Il ne faut pas mettre les ordures dans une valise. Il faut les mettre dans une poubelle. Les ordures? Oui, les ordures. Tout ce qui est sale, euh, tous les petits morceaux de papier, il faut les mettre dans la poubelle. Ah! Tous les petits morceaux de papier dans la poubelle? Oui, tout, tout. Bon, ah bon? Alors, maintenant que ma valise est sale, qu'est-ce que je peux acheter pour mettre 30 dollars? Oh! Les livres sont 15 dollars et les disques sont 15 dollars. Ah, parfait! Pour mettre 30 dollars, je peux acheter et les disques et les livres. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous m'avez dit tous les petits morceaux de papier dans la poubelle. Ah! Mettre les ordures dans la poubelle. To put the garbage in the garbage can. Les petits morceaux de papier. The little bits of paper. Et les disques et les livres. Both the records and the books. Vous m'avez dit, you told me. I'm not going to buy anything. Je ne vais rien acheter. The words for first, then, are d'abord, ensuite. I'm the one who sells all that, the vendeur could claim. C'est moi qui vend tout ça. I've never seen him before in my life. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Sortir can mean to go out or to get something out of somewhere. I can't get it out is je ne peux pas le sortir. Donnez-moi mon argent Vous êtes complètement fou Je ne vais rien acheter ici Oh, rien Qu'est-ce qu'il y a, madame Qu'est-ce oh, qu'il y a Cet homme est complètement fou D'abord, il a mis les ordures dans ma valise. Ensuite, il a mis mon argent dans la poubelle Dans ma valise Votre valise Et qui êtes-vous Je suis le vendeur. C'est moi qui vends tout ça. Alors, qui est-il Votre assistant Mon assistant je ne l'ai jamais vu de ma vie. Vous ne l'avez jamais vu de votre vie. Qui, Qu -qui êtes-vous? Vous... Je, je, je suis seul. Vous m'avez dit que vous voulez vendre. Oui, oui, je veux vendre. Alors. Alors... Je, je veux vendre mon petit bateau, mais mais je peux pas, je peux pas le sortir de la bouteille. Je ne vais rien acheter. I'm not going to buy anything. D'abord, ensuite. First, then. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. I've never seen him before in my life. Je ne peux pas le sortir. I can't get it out. Now, here's the complete sketch again. Où est le vendeur? Il n'y a pas de vendeur? Où est, où est le vendeur? J'ai quelque chose à lui vendre. Ah! Madame, vous voulez acheter? Oui.